Bonjour à vous qui croyez en l'avenir, comment trouver le véritable amour Vous en avez assez des histoires sans lendemain, des mensonges, des histoires inconsistantes Vous vous sentez seul, la solitude vous pèse Et pourtant, vous croyez encore à l'amour Vous savez qu'il existe, vous sentez que quelque part, une autre âme vous complétera un jour Vous avez envie de trouver l'âme sœur La vraie L'amour a ses raisons que la raison ne comprend pas. Est-ce que cette phrase vous parle Oui, bien sûr. Et vous savez pourquoi Parce que l'amour n'est pas raisonnable. Ce n'est pas une connexion de corps ou d'esprit, pas que, mais c'est surtout une connexion d'âme à âme, qui ne s'explique pas. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret pour attirer l'âme sœur, pour trouver votre âme sœur, votre amour véritable et votre amour profond, et vous expliquer pourquoi la visualisation ne fonctionne pas dans le cadre de l'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarrel, voyante, médium, spécialiste de, de la triade, depuis 1990 maintenant, date de sa création par Dominique Duplat,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 C'est vrai que d'un côté, vous pourriez très bien apprendre à vous aimer, réparer vos blessures, régler tous vos problèmes psychologiques et après environ à peu près 10 ans de thérapie, peut-être rencontrer quelqu'un. Mais je sens que vous avez envie de rencontrer une personne qui vous correspond, avec qui vous voulez vivre des choses extraordinaires, que vous aimez et qui vous aime en retour, et avec qui vous partagerez des moments inoubliables, et pas forcément dans 20 ans, mais maintenant. Et pour ça, il faut appeler votre âme-sœur. Alors je vais vous donner son numéro de téléphone. C'est clair que ce serait super d'avoir juste à composer le numéro de téléphone. Mais vous allez voir que ce n'est pas très différent en fait. Ce qu'il faut c'est se connecter à votre âme, à votre âme sœur. Pardon, d'âme -âme, donc à votre âme sœur. C'est tout, c'est simple, non Ce qu'il faut c'est le grand secret, vibrer ce que vous désirez. Mais qu'est-ce que ça veut dire vibrer Ça veut dire que vous devez le ressentir comme si vous le viviez maintenant, de manière totalement intemporelle dépasser le corps et l'esprit et connecter votre âme à la sienne. Je répète, connectez votre âme à la sienne. Donc nous ne sommes pas dans le domaine de la psychologie ni dans le visuel et vous n'avez pas besoin de faire une thérapie qui dure environ 10 ans, ni de régime, ou d'être la plus belle, ou le plus beau du monde, ou le plus riche. L'amour profond, l'amour véritable, passe au-delà des apparences et au-delà de l'esprit. Quand l'amour véritable se rencontre, ce sont deux âmes qui se parlent et qui se connectent au-delà des mots, au-delà de la communication orale ou même gestuelle. Parce que vous avez vraiment envie de trouver cet amour-là et pas un amour superficiel et provisoire. Maintenant, comment connecter votre âme à la, à la sienne Vous ne connaissez pas pour l'instant et même si c'est le cas, si vous étiez connecté au-delà de l'apparence et de l'esprit, vous seriez ensemble et regarderiez dans la même direction. Car ce n'est pas se regarder l'un l'autre... Mais regardez ensemble dans la même direction, être en osmose, se compléter, se reconnaître dès le premier regard, même si vous ne vous êtes jamais rencontré dans cette vie-là. Pour réaliser ce désir profond, je vais vous donner un rituel puissant qui vous permettra de vous connecter à votre âme sœur pour l'attirer à vous, sans avoir à le chercher sur des sites ou, des soirées, ou dans des soirées. Mais surtout que cela ne vous empêche pas d'aller vous amuser juste pour le fun. Hein. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la visualisation ne marche pas. D'abord parce que vous ne savez pas à quoi il ou elle ressemble. Vous faites une idée en fonction de votre conditionnement, votre éducation. Sincèrement, blond ou brun, c'est pas le plus important quand on parle d'amour véritable. Et ensuite parce que vous pourriez attendre quelque chose et finalement, le jour où vous le rencontrez, où vous ne serez pas prêt, où vous vous rendrez compte que ce n'est pas ce qu'il vous faut, en revanche, vous savez très bien ce que vous devez ressentir à ce moment-là. Vous savez ce que vous devez ressentir le moment où vous, le ou la rencontrerez, et quand vous vivrez cet amour. Alors, concrètement, comment mettre en pratique ce rituel Vous allez allumer une bougie, alors pour la couleur rouge, rose, même blanche, mais avec l'intention puissante de ressentir la rencontre et votre vie quotidienne avec cette personne, sans la visualiser, sans lui donner d'image, sans visage, en fait, c'est une méditation profonde qui travaille sur le ressenti. Ça permet de vous connecter au monde de l'invisible. Vous devez ressentir le moment comme si vous le viviez. Et pour cela, vous ne devez pas intellectualiser, vous ne devez pas vous concentrer sur les traits du visage ou le caractère de la personne, mais sur le ressenti, sur l'intention. Et vous devez y mettre toute votre attention. Le secret de la puissance du travail dans le monde de l'invisible, c'est l'action avec l'attention et l'intention dans le ressenti de ce que vous voulez vivre. C'est le secret ultime de tout ce que vous voulez attirer à vous. Et surtout, ce qui est très important, vous n'attirez pas ce qui n'est pas bon pour vous. Pourquoi Parce qu'on se fait de fausses idées de ce dont on a besoin. Vous voudrez attirer quelqu'un que vous visualisez, et le jour où vous le rencontrerez, vous réaliserez que cette personne n'est pas pour vous, ou ne sera pas, ça ne sera pas le bon timing. Ce ne sera pas de l'amour, mais une recherche intellectuelle conditionnée par un autre, par votre culture, votre éducation, votre esprit. Ce n'est donc pas votre âme qui vibrera pour rencontrer votre moitié. Il est très important de comprendre que pour attirer votre âme sœur, ce doit être votre âme qui vibre, qui ressent. Vous devez envoyer des ondes au-delà de tout ce qui est intellect et corps. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une âme sœur, et non un cœur sœur ou une esprit sœur, mais une âme sœur. Deux âmes qui se reconnaissent, qui se sont déjà aimées, qui se complètent et qui se retrouvent. Donc on a vu la bougie, on a vu qu'on doit vibrer, mais la question c'est comment La respiration est votre meilleur allié. Alors je répète cette phrase, elle est hyper importante, la respiration est votre meilleur allié. Autant votre inconscient peut être votre pire ennemi pour réaliser vos désirs, autant votre respiration est votre meilleur ami. Vous devez faire des respirations abdominaux thoraciques profondes. Allumez la bougie, mettez-vous dans une position totalement détendue, assis, allongé, c'est vous qui décidez. Commencez par vous concentrer sur votre respiration profonde. Vous inspirez par le nez en gonflant totalement le ventre en premier, puis votre poitrine, et jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, puis vous relâchez tout. Si vous avez un peu de mal à vous détendre, inspirez de la même manière, mais quand vous arrivez au bout de l'inspiration, vous contractez très fort, vous retenez votre respiration 30 secondes environ, et vous expirez par la bouche et vous relâchez tout. Faites-le quelques fois. Et une fois que vous êtes bien étendu, vous pouvez commencer à ressentir ce que vous ressentirez le jour où vous rencontrerez votre âme sœur et ce que vous ressentirez quand vous vivrez quotidiennement avec elle. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez des conflits, comme deux logiciels dans un ordinateur, c'est normal. Parce qu'entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous a inculqué toute votre vie, il peut y avoir des conflits, des peurs. Continuez à vous concentrer sur votre respiration et laissez ce stress, laissez-le couler ces conflits, laissez passer... Faites-vous confiance et ayez confiance en l'univers. Vous faites partie d'un tout, ce qui veut dire que vous êtes connecté à la source et à votre âme sœur. Vous n'êtes pas seul. Et cette dernière va le ressentir parce qu'on est dans le monde du ressenti, justement, et pas de l'esprit. Et elle va être attirée par vos ondes et, pas par, et par vos vibrations, ce que vous vibrerez. Et l'autre grande question est comment être prêt à la recevoir Faites le rituel que je vous ai donné tous les jours, si vous pouvez, ou le plus souvent possible en fonction de vos possibilités, évidemment. Et ressentez bien ce moment, le moment de la rencontre. Cette joie profonde qui vous anime. La joie, ce moment de bonheur, remplacera petit à petit la peur de ce moment-là. Très souvent, quand on rencontre son âme sœur, à ce moment-là, on a beaucoup de peurs qui ressortent. Peur de l'engagement, peur de se faire mal, peur de l'échec, parce que c'est très fort comme sensation. Et toutes nos peurs prennent le dessus. Alors en faisant ce rituel, vous serez prêt à vivre ce moment avec bonheur et avec joie et ça effacera justement les peurs qui auraient dû bloquer au moment de cette rencontre. Votre âme sera connectée à son âme et prête à l'accueillir avec un bonheur serein, comme une évidence. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez fait le rituel, comment vous vous êtes senti, ce que ça vous a apporté. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de partager. Parfois, on ne sait pas vraiment pourquoi on partage, mais il y a quelqu'un à qui vous allez partager au bon moment où cette personne en aura vraiment besoin et elle vous sera reconnaissante du fond du cœur jusqu'à la fin de sa vie. Et parfois, juste un petit partage peut être d'une grande utilité. La vie est remplie de rebondissements et de miracles. Alors, croyez aux miracles et ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des sujets qui vous intéressent,